Mercure fera un sextile avec Mars dans votre dixième maison, dans euh, le euh, verso, ce qui vous donnera une poussée au niveau de vos idées ou initiatives. Mais vous pourriez devenir un peu assertif à ce niveau, donc vous pourriez avoir tendance à ne pas écouter les opinions des autres et peut-être au maître de les solliciter en premier lieu. Si vous approchiez les choses de la bonne manière, respectant les avis des autres, vous pourriez bien avancer dans vos projets. Lundi, pour les prévisions pardon pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison les plus chanceux seront les Capricornes, Vierges et vous, chers taureaux, et les moins chanceux, les Verseaux. Donc, lundi et mardi, la Lune sera dans votre neuvième maison, une période pas mal tranquille, pas de tension, ni d'énergie difficile à gérer, ou des énergies négatives. Vénus, votre gouverneur, vous protège avec les trigones qu'elle fait, avec Mars et Saturne dans votre maison de profession. Alors au niveau de votre boulot, les choses avancent, bien que de temps en temps vous pourriez avoir quelques impulsivités au niveau de vos réactions, surtout mardi. Alors évitez les sottes d'humeur et les confrontations et ne soyez pas très opiniâtre et laissez les autres exprimer leur opinions aussi. Vénus, dans votre deuxième maison, dans les Gémeaux, pourrait vous offrir des opportunités au niveau des finances, de vos finances. Mercredi, jeudi et vendredi, la Lune sera dans le Verseau, dans votre dixième maison. Les plus, les plus chanceux seront les Verseau Balance Gémeaux, les mois chancelés Poisson et vous, vous êtes ici, cher taureau. Donc, les énergies de cette période pourraient aller dans deux directions. Et ça serait vous qui pourrez les orienter dans la bonne direction. Ces énergies pourraient déclencher vos pensées les plus pessimistes, ou bien vous donner la patience et la détermination pour accomplir les plus difficiles des tâches. Elle pourrait vous, a vous faire avoir tendance à être facilement contrarié, vengeur ou haineux. Mais si vous acheminiez cette énergie vers un travail physique fort comme l'exercice, l'entraînement physique ou des réparations même, en général l'exécution des tâches physiques ou bien vers un projet créatif, donc si vous acheminez cette énergie vers des travaux comme ça, vous réussirez à ce moment de transformer une énergie négative en une énergie très positive. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, votre onzième maison. Les plus chanceux seront les poissons scorpions cancer, les moins chanceux les béliers et vous vous êtes ici.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 vous pourriez vous détendre avec un film ou de la musique euh, ou bien faire euh, jouer des jeux de famille avec les membres de votre petite famille euh, ou bien vous pourriez communiquer avec les amis et les membres de votre famille à travers FaceTime, Facebook ou WhatsApp. Surtout les personnes âgées, avec les personnes âgées qui pourraient se sentir isolées maintenant. En général, une période amicale, productive et sociable par excellence. Mais la sociabilité pourrait être euh, à distance. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous souhaite des joyeuses Pâques. Euh, je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse tous. À la prochaine.